Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Au cours de cette vidéo, nous parlerons sur le thème de Google. Est-ce que Google est était un était un site qui perd qui monétise des gars, qui monétise euh, un, un travail C'est la question qu'on se pose sur le jour. Est-il dans la nature de Google de financer des associations cli mastocétique, certes on ne connaît pas. Et euh, comme euh, Google défend son précarité, quitte à réunir des conversations affichées pour protéger ses intérêts industriels. Le géant du web finance des organisations climato-sceptiques malgré un engagement public en faveur de l'écologie et des énergies renouvelables. Et euh, Google, Google a Google joue il le juré hypocrite du Greenwashing. S, greenwashing. C'est une question à répondre aux commentaires, et c'est la question que soulève un nouvel article du quotidien britannique des Gaudiane, qui relève que le géant du web a participé au financement d'organisations climatosceptiques dans climat Dans un document public, Google liste les organisations ayant reçu des, des dons substantiels de la part de la firme parmi les organismes des organismes on, on trouve le compétitif entreprise intitulé CEIR, -E -E commerce industriel commerce industriel euh, commerce éligible industriel et l'industrie libéral quota industrie, industrie tout la dure tristement connu dans leur remise aux questions de la crise écologique et leur combat contre les régulations co plus plus crite google affirme pourtant être une fille une fille correspondance van, vantant les fonctionnements les fonctionnements 100% basés sur les énergies renouvelables et les et ses produits usés sur le recyclage google est ce que c'était moyen de financer par une population affine c'est quelque chose qu'on ne connaît pas google est un, est un timide progresseur sur l'écologie il joue sur la mentalité des personnes. et Je ne sais pas si le financement est fait. Mais aujourd'hui, c'est une question posée à vous. Et vous pouvez me répondre aux commentaires. Si cette vidéo vous aide plus, n'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes. Je vous appelle à regarder plus de mes vidéos et à cliquer sur la code de notification pour ne pas manquer toutes ces vidéos. Difficile dans toute cette position de financer des organisations qui ont fait du la boyenne pour sortir de l'accord de paris qui affirme qu'il n'a pas de crise climatique on qui accuse greta Thunberg de participer à l'inscrire de l'illustration climatique pourtant interrogé par le gars le gaudian important parole de google explique que des dons venant de chez nous ne signifie pas que l'entreprise est encore avec toutes les positions de conseil et que le, et que ce financement ne sert qu'à soutenir des politiques technologiques solides. Et les précieux articles en, deux, en 2000, 2040, de quelle part politique est-il question ici Une question à répondre. En premier lieu, de régulation visant à lutter contre les volontaires de demande démantèlement des grandes entreprises du secteur l'idée de fraction google amazon et facebook en dizaines de petites entreprises gagne actuellement en part en popularité ouais, en popularité au que en et à ce qui est ce qui inquiète google mais ce n'est pas tout ces organisations créent à attacher au au libéralisme économique défendent aussi une loi chère à google l'article 250 quand et young crée à la décence en matière de communication communication de censure à. lit également vous les gars anti anti facebook et google vise par deux nouvelles enquêtes américaines et lequel deux nouvelles deux nouvelles actions judiciaires ont été reddécis décider que Facebook et Google. Ensuite de l'enquête fédérale euh, menée par Washington, plusieurs que procureurs. Cet article de loi voté en 1986 permet, permet aux plateformes web de ne pas être tenus responsables des contenus postés par les tiers. Par exemple, si un ou une internaute poste des propos euh, des différemment ou Colamure sur facebook l'entreprise de marque zoubeker zouber ne peut être poursuivre poursuivir puisqu'elle n'est qu'un fournisseur d'accès à un service à noter que cela fonctionne aussi pour les failles et euh, protège cette disposition est donc essentielle pour google quitte en quitte en financer des organisations peu populaires. Euh, promesses non tenues Les promesses non tenues par des plateformes euh, plateformes comme Google, Facebook et euh, plusieurs, plusieurs. pourtant comme le relève le godian Eric chip alors président du conseil d'administration de Google, explique en 2014 qu'aider des organisations sotique était une erreur et que le google tenterait de ne plus le faire à l'avenir. Cinq ans plus tard, ces promesses non apparemment pas été tenues. On ne peut guère dire que Google n'était pas au courant. Au sein de ses propres forces vives, l'entreprise vulnérable que les Google Rocket for Option of Climate qui dénoncent créent exactement ce genre de pratiques. Dans un euh, Poste médium sur regroupement festige l'aide de technologie qui monteneview apporte aux entreprises péculières ainsi que ces donc en 2011 membres du congrès ayant voté contre un indication de loi écologique. Google fait d'ailleurs partie de ces nombreuses entreprises du web qui entretiennent un double discours sur l'écologie et euh, regardez des nombreux en plus, sur le web c'était un un, un titre un euh, du jour vous le regardez euh, et vous continuez euh, avec et vous regardez sur euh, la suite une vidéo visant euh, sur euh, l'écologie euh, si l'écologie euh, de amazon fait appel à contre la décision qui limite aux marchandises vous voyez bien, Amazon faire. Euh, et euh, merci de regarder cette vidéo. Si cette vidéo, vous êtes plus de connaître euh, la mention de Google, comment Google se prononce, comment il y a eu la défaillance de Google, comment Google euh, euh, se faire. Merci de regarder, et Je vous appelle à regarder plus de mes vidéos. Merci.